Bonjour à toutes et à tous. Alors, aujourd'hui, le petit plan with me Donc, on reprend la semaine précédente. J'ai déjà détaché ma feuille parce que je voudrais coloriser, mettre un truc en couleur. Je n'ai pas encore rempli mon moment euh, gratitude et fait certaines choses. Euh, pour les objectifs, on voit qu'il y en a certains. Il n'y a pas de souci, mais je souhaite encore euh, les conserver. Euh, parce que, euh, comme j'ai toujours cette histoire d'arrêt de somnifère, là, je viens de fêter mes un mois. Euh, donc je suis super contente, mais c'est encore euh, important pour moi de venir euh, célébrer, renforcer euh, cette, euh, cette nouveauté. Euh, la respiration méditation c'est bien, c'est bon, je le pratique au moins trois fois par jour, tous les jours. Je pense que ce que je vais faire, c'est changer. Donc je prends un petit papier pour vous montrer. On peut effectivement euh, venir quand on a des, des trackers de, des, des, donc des des suivis. Voilà, j'essaye de, de mettre les langues. Euh, euh, en français, là j'en mets que 5 euh, euh, jours. Il y a plusieurs possibilités. Alors je vais juste faire un petit zoom. Hein. Bougez pas. Il y a plusieurs possibilités. Moi ce que j'utilisais avant, c'est paf, la croix. Et en fait, euh, en regardant les trucs de bullet, euh, la croix, ça signifiait, euh, pour la plupart des gens, euh, annuler en fait, comme tâche. Et j'ai trouvé ça intéressant de distinguer les tâches qu'on a euh, laissé tomber quand on y revient en arrière, euh, des tâches qu'on a reportées, donc la petite flèche, ça reste à logique, et des tâches qu'on a faites. Euh, je pense que ça, c'est un système plutôt euh, anglo-saxon, de venir faire des, des coches comme ça pour ces bons. Euh, vous verrez qu'en fonction des pays c'est assez intéressant il n'y a pas les mêmes euh, notations au japon c'est encore un système différent alors c'était pas un arrobase c'était une espèce de petite fleur pour euh, un truc qui ressemble à ça pour euh, excellent très bien alors si vous voyez ça vous sur vos copies au japon enfin à peu près c'est pas tout à fait ça euh, c'est très bon signe <rire> mais chez nous ça veut rien dire <rire> Donc voilà, ça peut être de dire euh, un code spécifique à vous qui dit euh, « aujourd'hui euh, c'est bien, je l'ai fait » ou « aujourd'hui ça, ça peut très bien vouloir dire euh, non-lieu, non-concerné, euh, non euh, etc. » ou « n'était pas nécessaire ». Par exemple, si c'est une habitude euh, « je rentre à pied en revenant du boulot et que vous avez télétravaillé euh, » ou que c'était un samedi un dimanche, NSP ne se prononce pas, machin, voilà, pas applicable. Donc ça peut être de mettre une barre comme ça, euh, ça peut être euh, de dire oui je l'ai fait c'est bon, euh, ça peut être je sais pas moi de mettre un plus, un moins, un, un égal, un... voilà tout ce qui pourra vous indiquer aussi des graduations. Pour la respiration et méditation, là je m'étais un peu fixée comme objectif de le faire au moins trois fois par jour, euh, je, je pense que je vais euh, augmenter. Euh, parce que ça se passe très bien, que ça me fait énormément de bien, et je voudrais augmenter genre à 5 fois par jour, ou un peu plus. Voir en fonction des jours ce que je fais. Alors, un système classique, c'est de dessiner un carré. Parce qu'en fait, vous avez un trait, un trait, un trait, un trait, ça fait déjà 4. Hop, Vous barrez le trait, vous avez un 5. L'autre version, c'est les bâtons. 3, 4 bâtons, hop, un 5. Comme ça, si vous comptez plus, par exemple 10, ça fait ça. Il y a aussi le système de la maison. 4, 5, 6. Voilà, ça peut être n'importe quoi, mais sachez qu'avec ces petites cases, euh, hop là. avec ces petites cases-là, euh, vous pouvez aussi, euh, vous, vous n'êtes pas limité par un signe ou un trait. Vous pouvez compter, vous pouvez, par exemple, si euh, vous le savez à la fin de la journée et que vous ne mettez pas une barre à chaque fois, ça c'est quand même relativement... Euh, le plus courant et le plus simple, de faire euh, quatre verticales et une qui vient barrer l'ensemble. Pour compter 5. si vous savez, vous pouvez marquer 5. J'ai fait 5 respirations aujourd'hui, je me souviens, j'en ai fait une le matin, une à midi, une après, midi une dans la soirée, une au coucher. L'idée c'est que ça, ça vous convienne, euh, que ça vous parle. Si vous avez des tout petits tampons ou alors que vous les fabriquez en en ligne aux gravures, vous pouvez aussi venir euh, tamponner un motif euh, qui vous met en joie qui vous fait plaisir donc voilà pour le point sur euh, le tracker qui peut être beaucoup plus euh, complexe que, euh, que ce qu'on se dit au premier abord alors j'ai détaché ma feuille euh, parce que mercredi 22 Hop. mon mari n'est pas là donc ça implique et je n'ai plus de j'ai plus de surligneur euh, jaune pas grave de toute façon j'en ai un peu marre de mes surligneurs donc euh, c'est pas un souci je n'ai plus de surligneurs jaunes donc ce que ce que je vais utiliser aujourd'hui ce sont des crayons de couleur alors comme d'habitude n'oubliez pas que vous avez le choix moi j'aime beaucoup les crayons de couleur euh, en fait quand euh, quand j'étais étudiante souvent euh, je voyais les autres avec euh, des surligneurs et euh, pour moi le surligneur c'est un peu le drame c'est pour ça que j'ai mis très longtemps à choisir des, des surligneurs. J'utilise exclusivement euh, ceux-là, c'est des frictions. Euh, parce qu'en fait, ils traversent très peu les pages. Et ils sont, euh, ils sont effaçables, en fait, quand on chauffe, l'encre disparaît. Plus ou moins, faut pas déconner. Donc, au passage, évitez de faire un joli truc et de le passer à la plastifieuse. Je l'ai fait. Alors, si jamais vous faites cette bêtise-là, je, je l'ai faite. Euh, mettez votre feuille au congélateur, vous récupérez l'encre. Voilà. Donc en fait, si on peut euh, utiliser des frictions, euh, puis plastifier et récupérer la couleur en mettant le, la feuille ensuite au congélateur, ça va réactiver l'encre. Bon, Mais le problème généralement avec euh, les en linéaires classiques, c'est que déjà, toutes les encres euh, de la plupart des imprimantes maison, euh, comme c'est humide, ça va baver. Euh, là, normalement, je devrais pouvoir... Alors justement, ça fait partie des trucs que je voulais tester... Je devrais pouvoir utiliser de l'eau. Parce que, euh, avec l'autorisation du patron de mon mari, merci, <rire> on a pu euh, l'imprimer avec l'imprimante euh, du bureau, qui est une imprimante laser. Et effectivement, j'ai fait exprès de déborder à l'instant. Et vous voyez que l'encre n'a absolument, absolument pas bavé. Elle n'a pas bougé du tout. Si vous faites ça avec l'imprimante euh, maison jet d'encre, ben vous allez euh, clairement avoir. Euh, l'encre noire qui va euh, se liquéfier, qui, elle n'est pas du tout du tout résistante à l'eau. Donc, premier souci euh, des surligneurs classiques, c'est qu'ils vont euh, faire baver euh, une partie des encres. Deuxième souci, euh, et ça, ça m'est arrivé, et je ne vous dis pas la frustration, c'est que sur des, des cours euh, où vous surlignez les passages les plus importants, il y a des surligneurs qui rongent l'encre qui la font disparaître avec le temps. Alors, pas sur le coup, mais vous revenez deux ans consulter euh, un cours parce que vous avez une donnée qui vous intéressait, que vous voulez revoir. Ah, bah c'est bien, ça fait l'équivalent d'une censure sur les mots les plus importants. C'est ballot. <rire> y'a ça. Et troisième problème, euh, la, la tendance à venir euh, transparaître de l'autre côté, et, euh, et ça me gêne dans ma lecture. Donc en gros, les surligneurs, je, très tôt dans mes études, j'ai renoncé à ça, j'ai détesté, et je suis passée aux crayons de couleur Les crayons de couleur ça coûte pas cher, c'est hyper pratique. Il euh, y en a même des gros modèles, plus, beaucoup plus larges que ça, avec un côté rouge, un côté euh, bleu, et euh, ces modèles-là, ils permettent d'avoir deux couleurs en un seul, et si par exemple vous avez besoin de, de, de couleurs, moi j'en ai utilisé plus que ça, parce que j'avais en rouge les définitions euh, exactes, en jaune, généralement, c'était... Euh, les, les, les exemples, en fait, moi, je les écris au crayon de papier. Ou, euh, quand c'est en version informatique, euh, avec un gris un peu plus clair. C'est un, un signal pour moi, ça veut dire c'est un exemple. Ça va t'expliquer le truc, mais euh, si tu as tout compris et que tu n'en as pas besoin, tu, tu passes à autre chose. Euh, et puis, euh, j'avais du vert et du bleu qui était souvent un petit peu limite, euh, c'est des couleurs très proches, et en fait les concepts c'était euh, vert et bleu, c'était il y en avait un, c'était les concepts, et l'autre c'était les outils, et comme souvent ça se mélange, j'avais pris des couleurs qui se ressemblent, et euh, le jaune c'était, je ne sais plus, je crois que c'était les, euh, les noms des auteurs, ou euh, ce genre de choses. Qu'importe quel que soit votre code couleur, que vous ayez besoin, alors évitez d'avoir trop de couleurs différentes parce qu'après on se perd, euh, pour moi 4 un, ça commençait à être beaucoup, euh, notamment au niveau euh, vert et bleu, euh, c'était utile par exemple pour, euh, pour certains cours où, euh, où je distinguais, en mathématiques par exemple, la formule c'est vraiment quelque chose de à part. Mais pour d'autres choses, quand on va parler d'un concept, les, les outils, par exemple, pour mesurer euh, le burn-out, euh, ils sont indissociables, indissociables de la conception du burn-out, puisque ces outils, on les construit en fonction euh, de comment on perçoit la, la pathologie. Donc, euh, au sein d'un paragraphe, ce n'est pas intéressant d'avoir un coup de vert, un coup de bleu, alors qu'en fait, au final, c'est la même chose. On, on vous parle de, de, de, de ce qui représente et de comment est, est conçu et pensé l'idée. Donc, là, euh, je peux faire aussi euh, tout ou faire qu'un cadre. Je reviens un peu là-dessus. Hop, je vais tout passer au... Alors, comme là, j'ai un peu humidifié, ce que je vais faire, c'est attendre un petit peu euh, pour venir noter pourquoi j'ai mis euh, en valeur ce, cette case-là. Donc là, c'est un peu ma case Concernant le jour, Donc, euh, par exemple, euh, là, le concernant le jour, euh, c'était un mois sans somnifère, là, c'était euh, l'anniversaire euh, d'une amie, euh, etc. C'est vraiment le jour. Mais vous pouvez utiliser ça bon, pour les fêtes, les anniversaires, etc. pour euh, un événement important euh, sur la journée ou pour euh, toute autre chose. Euh, vous pouvez très bien noter vos heures de lever, de coucher, si c'est ce que vous surveillez. Euh, vous pouvez noter votre consommation d'un produit que vous souhaitez arrêter ou développer, votre quantité de sport. Il peut venir à la fin. C'est une case qui est très libre. Euh, Mettez-y ce, ce qui vous convient. Quoi. Alors, au niveau déco. J'ai bien aimé cette histoire de reprendre un peu l'écran de couleur, tout simplement. Euh, ça, c'est des petits euh, carnets euh, action de stickers que j'ai euh, ouvert. J'ai enlevé la structure et j'ai mis un un anneau pour pouvoir plus facilement euh, regarder ce qu'il y a dedans alors j'aimerais bien quand même virer des feuilles donc je vais essayer de voir ce que je peux assortir euh, de feuilles déjà pas mal entamées pour euh, pour cliquer un peu tout ça quoi. voilà hop la petite pince ça, ce sera sympa. Ça peut mettre aussi une petite déco, hein, s'il n'y a rien de prévu. Hop, tout pile poil, ça rentre parfait, c'est joli. Tiens, là, je vais remercier parce que... Je vais peut-être voir si quelqu'un mercredi après. Hop. comme je vous disais, moi, mon emploi du temps, il est... Ce qui est prévu en début de semaine, c'est pas du tout ce qui va se passer euh, dans la semaine. Euh, là, par exemple, on vient de me contacter. Euh, ouais, mercredi après, tu fais quoi euh, cette semaine en début de semaine j'avais rien de prévu j'ai une copine qui est passée euh, lundi en fin de matinée ma mère qui est passée l'après-midi euh, le lundi finalement euh, je sais plus ce qu'on a fait là enfin bref et, et euh, ah c'était génial au fait euh, il reste encore demain non ça, il reste encore que aujourd'hui pour la bourse euh, euh, fossiles minéraux alors allez une petite fleur comme ça hop Bon, il y a du plastique, du coup, ça se déchire pas très bien. Alors, je vais mettre ça en fond. Alors, les stickers, vous pouvez aussi euh, les cumuler en couches. Je vous préviens juste de faire un petit peu attention à un truc, c'est que si... Je vais dézoomer. Si vous en mettez plusieurs et que vous n'enlevez pas les pages, euh, que c'est quelque chose de, de fixe, par exemple un agenda... Euh, sans anneaux euh, etc à la fin de l'année il risque d'être bien chunky quoi il risque d'être euh, très épais si ça vous dérange pas il n'y a pas de souci euh, si vous avez besoin de le fermer ou qu'il reste facilement transportable ça peut gêner c'est aussi pour ça que euh, tout ce qui va être surligneur euh, crayon de couleur etc c'est des grands alliés pour venir décorer sans rajouter d'épaisseur du tout euh, ce qui peut être aussi très très sympa c'est de venir euh, mettre euh, des, euh, des photos de, de votre semaine, il y a des petites imprimantes, alors j'en cherche une d'ailleurs, il y a des petites imprimantes euh, où on peut imprimer qu'une seule photo et tout ça. Là ma mère m'a passé la sienne, mais euh, c'est pas du tout ce que je cherche, elle est beaucoup trop grande. Euh, donc je, je, je cherche vraiment un truc pour, pour mini-imprimante pour mon petit journal euh, au jour le jour. Voilà. Et hop Ça, ça me laisse la place de mettre un mot. C'est un peu ma case à ta semaine focus sur. Focus-toi sur telle chose cette semaine. Par exemple, sur la feuille suivante, je vois « Hello Spring ». Ça me parle bien. Je vais je vais me focusser sur la température, essayer de sortir un petit peu plus sur la terrasse, continuer l'entretien des plantes, je sais que je voulais faire aussi 2-3 euh, modifications avec euh, le composteur d'extérieur. Enfin, voilà, voilà, on va s'occuper un peu de ça, mettre un petit peu de joie ici. Voilà. J'ai déjà quelques petites décos. Comme on est parti dans cette idée de vert, de printemps. tout ça, Je vais prendre un petit peu de ça. Euh... Alors vais regarder si j'ai des choses à transférer aussi. Des trucs qui n'ont pas été faits. Ça, je suis de les faire aujourd'hui. Et terminer ça. C'est pas mal. Hop. Pour l'instant, c'est une semaine plutôt tranquille. Mais à chaque fois, c'est ça. Et puis, euh, au fur et à mesure de la semaine, ça se termine pas du tout comme ça. Donc, on peut faire des petits dessins. Donc, on peut venir mettre en couleur vraiment des cases euh, très simple hein, les feuilles euh, hop, on voit ce qui arrive Là, je vais sortir exprès du cadre hop. On va voir quelque chose d'un peu euh, un peu débordant un peu euh un peu libre qui évoque euh, l'expansion des feuilles, la croissance, Hop. des longues feuilles. <cười> puis, du coup, en été, il y a aussi, euh, peux... attrape une poignée au hasard, qu'est-ce qui me plaît, même du jaune. Il y a aussi euh, du pollen, il y a des fleurs, il y a de la vie, il y a plein d'insectes. En ce moment, c'est assez, euh, c'est très agréable. Dehors, il y a beaucoup de petits insectes qui se trimballent. C'est bourré de vie. J'aime beaucoup ça. Hein. Hop. Donc là, je fais des petits points, hein, tout simplement. Une idée de, de déco toute simple. Là, je vais les faire un peu par trois. Vous voyez, hein, ça demande pas de, de technique. Ça. Je suis revenu à côté de mes points jaunes faire des petits points bleus parce que je trouve ça joli. Hein, c'est vraiment, euh, ça n'a pas de sens particulier. Si, ce que j'ai fait, c'est quand même essayer de charger un peu plus ce coin-là. Alors, je vois que la... le rendu couleur n'est pas génial. Le rendu tout court n'est pas génial. Je vais zoomer. Voilà. Je vais en mettre un petit peu plus ici pour recharger un peu euh, cette zone-là. Pour que vraiment après, ça soit... Euh, cette notion de diffusion. Vraiment comme le pollen. comme euh, euh, C'est aussi le symbole du Larousse. Avec la fleur de pissenlit. Ça... Ça diffuse. Très belle image d'ailleurs, cette, cette image du Larousse. Avec la diffusion du, du savoir. Allez, on va mettre un petit peu de rouge. Tiens, on va faire des petits traits. pour le rouge. Hop, hop, hop, hop. Voilà, un petit trait, ça, c'est pas compliqué, vous pouvez le faire. Ça demande vraiment euh, pas de connaissances euh, de dessin. Et l'idée, c'est juste d'en faire euh, moins... Euh, au fur et à mesure qu'on s'éloigne de la... de la fleur, c'est tout. Faut pas se prendre la tête, euh, tranquille, simple ouais. Après voilà, moi même on n'aime pas, mais euh, c'est vraiment euh, juste. Euh, là je voulais développer un peu. Euh... Euh, bah, je vais leur faire des points, leur <rire> faire des ronds. Je vais même faire des ronds qui se touchent, tiens. comme un peu une grappe de raisin. Ah Je trouve que là j'ai quelque chose de de joyeux, de léger. Euh, hop. Je vous dire la technique c'est vraiment pas, euh, pas compliqué. Laissez-vous porter par ce qui vous parle comme forme. Vous pouvez aussi faire... Euh, ça, ça a été pas mal à la mode dans les années 80 c'était euh, ces petits traits comme ça avec des triangles des ronds et des carrés donc des formes géométriques extrêmement simples. on pourrait utiliser aussi des petits tampons des formes géométriques extrêmement simples qui se diffusaient un peu euh, vous savez, sur des fonds noirs avec des couleurs euh, flashy comme pas permis donc voilà avec juste euh, crayon de couleur. On arrive à... Bon, j'ai mis quelques stickers de l'autre côté, mais euh, sinon, vous voyez qu'avec juste des crayons de couleur vous pouvez vraiment euh, faire quelque chose de riche, de complet. Euh, vous pouvez faire quelque chose de très structuré par rapport au bloc temps, euh, à l'organisation de, de votre temps et tout ça. Il euh, y a vraiment beaucoup, beaucoup de, de possibilités. Donc, j'espère que vous allez prendre en main euh, vos agendas, vous amuser avec, vous faire plaisir, et puis avoir plaisir surtout. Euh, ressentir cette joie, en fait, en le regardant, en l'ouvrant, euh, pour que le temps soit associé, et les tâches à faire aussi, mine de rien, soient associées à quelque chose de plus fun, de plus plaisant, de plus léger, moins forcé. Voilà. Donc, j'espère vous avoir communiqué ça aujourd'hui. Je vous souhaite une super semaine et amusez-vous bien. Bye